Oh putain, ça va taper. Allez, c'est reparti début de semaine, on se remet dedans, on remet les jauges de concentration au niveau. Salut tout le monde, j'espère que ça roule, dites-moi comment ça va d'ailleurs, euh, nouvelle semaine. Gros, gros, victoire du... Gros, gros, gros. Ok qui est dyslexique, grosse grosse victoire du 15 de France ce week-end. Enfin le week-end dernier pour vous, contre l'Angleterre, j'ai pas encore vu le match, je vais le faire dans la semaine. Ça fait plaisir, euh, il fait jour, euh, la nuit arrive de plus en plus tard en tout cas. Là, la pluie, j'ai l'impression que c'est derrière nous pendant quelques jours. Tout est réuni, vous passez un bon début de semaine, demain Kiné, ça sera la dernière, demain tout à l'heure. Voilà quoi, parlez-moi un peu de vous. Le téléphone bien papier j'espère que c'est poli qui m'a klaxonné par contre parce que ça va me vénérer ouah il y a un hélicoptère on dirait un furtif J jamais vu ça jump hop là bien wesh ouais, jump Ah oui, les poubelles, c'est vrai, dans Paris, ça passe plus, oh, ça va être mignon, ça. Bon, il a pas de périph' ce soir. Oh, oh les poubelles, c'est abusé. Oh, c'est abusé. Faut devenir sérieux un peu, là c'est quand même l'image de la capitale. Quand je... En plus de l'aspect sécurité, puisque ça déborde sur les routes maintenant. <rire> J'ai chassé des fesses là, je te raconte pas. Oh bah décidément, pas de périph', pas de tunnel. J'ai le droit d'entrer chez moi, oui ou non Alors souffle dans hein. oh, la vache Oh il a arrêté sur la route lui non ils sont arrêtés sur la route les gars hyper dangereux on arrive à 70 là Ça va pas du tout en deux temps mon pote pas tout d'un coup surtout quand on arrive bon pauvre kiné comme d'hab je suis à la bourre c'est censé être la dernière après le débarrasser de moi irrécupérable le garçon Donc c'est bon, c'est bon, n'abusons pas les gars, n'abusons pas. Merci. Merci. Allez, chef. Parce que tu klaxonnes pour que ça avance, mais une fois que la voie est libre, elle t'accélère pas, toi C'est sérieux, ça Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une parisienne avec un perroquet sur l'épaule, je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est exceptionnel. Rendez-vous hebdo, même si je suis passé devant hier soir en rentrant. Matrix, hein, les réseaux sociaux quand même Oh les poubelles c'est abusé Allez on y est Bien la bourre comme d'hab, bien même Alors que j'ai eu l'impression de partir un peu moins tard que d'habitude Il bon, y a du monde aujourd'hui hein. Ok bel et bien la dernière, je suis libéré du petit doigt. mais J'ai récupéré quasi toute la mobilité, contrairement à ce que disait la chirurgienne, donc c'est très cool. En direction de Blau. La ligne 6, ça c'est stylé ça. Toujours pas de périph, ça fait bien plaisir, on va faire un petit tour dans Paris. T'es beau toi, t'es beau. Oh, une fois de plus. Oh, il n'y a plus là la concession aussi c'était fier, du coup c'est Climbing District maintenant, c'est marrant ah ouais c'est un truc d'escalade de, ça trop marrant. Social Club, Coworking on propose plein de trucs j'ai une pote qui bosse là-bas Delphine BIG UP comme on dit chez les jeunes Noël avant l'heure, c'est hyper apaisant. Ils ont du mal hein, avec la notion de priorité à droite. insolent son pot à lui j'ai pas vu ce que c'était j'ai même pas reconnu la moto je suis en boucan, non, non, il fait non, un boucan ça bête sans arrêt depuis tout à l'heure non non qu'est ce qu'il fait non c'est un rond-point Vieilles. Oh la la la Oh la la la la la la la la la la la la la je vous dis ça je vais 30 km la la la heureusement qu'elle s'est la compte que quelque chose la la la la la la la la la la la la Ce sort périph, ça on aime bien. Les grands fans du périph sur Radio La Noire. Merci beaucoup, je n'en espérais pas tant. Au là, polizai. Au milieu comme ça. Bon, oh, les mecs, c'est pas sérieux, putain. mangez vous un peu, non un scooter, comme Nob Oh la vache, il y a du monde là. Ça va être un beau bazar ce périph, je ne sais pas pourquoi je sais pourquoi, c'est parce que quand c'est le bazar dès maintenant, c'est le bazar plus loin. Évidemment. On se réfléchit avant ce genre de truc mon pote. C'est pas une fois que t'as la route donc. Euh... Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps mais. On va faire un petit tour en entraînement au milieu de notre journée de travail. Ça c'est bon. L'heure où je vous parle là, la retraite, la réforme des retraites est passée au 49.3 de force donc, et c'est la jungle dans Paris, plus de la Concorde notamment. On est jeudi soir. Euh, je pense qu'on va connaître un week-end assez mouvementé. Oh, Qu'est-ce que tu fais là, amigo? Euh, là, il faut que je récure cet engin de fond en comble parce que déjà la moto est immonde et en plus je sens que là, le faut que je m'occupe de la chaîne, faut que je la graisse et que je la nettoie là. carrément à la peine là moi que ça s'excite, mais il va se calmer, hein, je vous le dis. Hein. Calme-toi, truc. du cul. Il finit au pipi, lui, je pense. Il a un parent qui a fait pipi dans l'autre, et après, il, a, il est né. Allez, on y est. On y est, on y est, il fait beau, il fait pas froid. Un bon petit temps pour préparer un bon petit match. Le dernier de la saison, dimanche en plus. Allez. Retour au boulot. Puis du jour du bien de se défouler un peu. Et dimanche, c'est le dernier match. Et on monte d'un championnat. On a été premier de poule, on a gagné notre championnat. Enfin, je dis on. L'équipe et ceux qui seront l'année prochaine j'ai eu un vieux bug des yeux là, hein. une vieille peur j'ai l'impression que le phare de la moto qui arrivait en face il était sur ma file à moi oh, ça va pas hein. Il va se reposer monsieur radio la noire Salut du camarade. surface euh, sévère là les machines elles sont énormes ma vache ça dope du coup bon ouais, je cherchais pas partout il n'y a pas de trace de la plaque hein. faut que je retourne en faire une bon les boules merci beau gosse Smart, qui vient foutre son bazar là, mais sans rire, à quoi ça rime ça, Elle va prendre deux sens interdits là pour euh, faire ce qu'elle veut faire. Félicitations La Porsche, c'est un cadeau de mariage ou c'était avant Pas mal, pas mal. Ferrari. Oh mais que des belles voitures. Là. Il n'a pas vu le feu. Champs Élysées, messieurs dames, avec les touristes partout. Poste de l'étoile juste avant, avec les touristes partout aussi. Tous faire des postes un, un stade différent évidemment. On ne saurait pas qu'ils étaient tous au même endroit au même moment. Dégage. toi Ça c'est mon coin préféré des Champs Élysées. Le bas avec le Grand Palais, le Petit Palais. T'as du rond-point. T'as des Champs Élysées. Le concorde au bout là-bas. Ça, c'est cool. Ah oui, d'ailleurs, c'était chaud hier. Et ils s'attendent à ce que ce soit chaud prochainement aussi. Ah vache. Le calme est revenu. Non, mais il y a un feu, les gars, en fait. Hein. Ça va pas l'air évident pour tout le monde, mais... Ça marche. Je te montrerai pas. J'ai le droit. Hein. Je suis une espace public. Je peux mettre tous les visages que je veux. Mais que tu as manifestement exprimé ton souhait de pas apparaître, tu n'apparais pas. Il n'y a pas de raison que tu apparaisses, Tu rassures. C'est bien parce qu'il faut pas trop le bazar, le convoi de police là. nationale mes amis à cause de tous nos maux à l'heure actuelle parce qu'ici aussi il s'y est aussi passé de jolies choses historiquement <rire> poil de luc comme on dit Oh non il se met à pleuvoir oh. Au moment où j'ai failli écraser des babos, C'est un signe Ça je sais plus ce que c'est Panthéon mes amis, trop beau Je vais faire un petit tour C'est vraiment super mignon ce coin quand même. En plus ça va plus du mal avec Paris mais là le Panthéon et tout, euh, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. de l'arrière de l'Assemblée nationale Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Là je suis un menteur, et je sais pas où je suis. Je... En 10 secondes là j'ai cru que j'étais à l'Assemblée nationale mais pas du tout je suis au milieu de là je sais pas ce que je vous ai montré mais c'est stylé <rire> Pas du tout oh, C'est beau ça Il y a vraiment des beaux établissements oh, C'est immonde C'est immonde oh, C'est carrément un fort quoi incroyable de galérer autant à enfiler un gant. Il y a un endroit ici où ça catapulte. Je sais plus où c'est. Exactement, c'était là. Et ça s'est adouci. Ça, ça reste trop beau. Une des plus belles façades de la ville, je pense. Oh, ils ont fermé. il y a encore des trucs ce soir à Concorde ou quoi Incroyable <rire> Petit coucou à <rire> la caméra, vous êtes filmé Hop là, coup de Meister C'est quoi les plaques rouges comme ça Le vert c'est diplomatique mais rouge. C'est la police et tout non La réponse en image. Non, c'est un T-Max de la police, incroyable. Ça y est, c'est la jungle. Vendredi 19h dans Paris. C'est la jungle, chacun pour son boule Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, on a failli faire jante-jante. intellectuels du soir. Mais. Oh, bah, ils ont chaud là, ils sont en train de boucler tout le périmètre, il y avait l'Elysée le, derrière là. Ils ont chaud que ça parte en sucette, vendredi, ils se disent ouais, euh, les mecs ils vont commencer des blocus tout le week-end. <rire> oh là là, les pauvres, les pauvres policiers, hein, parce qu'au final ils la mangent comme nous la, la réforme. Hein. Oh la vache, ils ont refait l'aventure euh, la façade Dior ça claque hein. ça explique un peu le prix des robes trop stylé si on reste trop longtemps elle va le pondre sur le passage piéton le gamin il va naître avec un rhume plutôt que de se foutre au milieu de la route là tous les touristes vous me demandez à moi hein, regardez hop je vous fais un joli plan de l'arc de triomphe là celui là vous l'avez pas puis voilà, après vous photoshopez vos tronches devant. Et on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous en pensez T'es champion. Sans problème. Ça, y est, ça commence à bien pleuvoir là Oh putain Alors là tu vois quand le fait passer au vert j'ai bien cru qu'il y aurait euh, 48 véhicules qui seraient passés avant que les pompiers ne, soient, ne se soient faufilés quoi le parisien reste digne de surprise ça va toucher avec ce qui se passe oh putain ça va taper Ça là Ça c'était sur la route. Ça va toi Ouais, mais rien vu, c'est juste que le coup, il a bloqué la roue en fait. pas le choix de tomber en fait Ouais, ouais, ouais. T'es allé vite ou... Non, c'était un Putain. Mais le truc en fait, il s'est pris dans la roue, il était en plein milieu. En fait, il y avait la pièce énorme qui est sur le côté là, le gros bout de caoutchouc qui est au milieu de la route. Il s'est pris dans sa roue avant, il a fait un soleil quoi. Mais il allait tout doucement, il m'a dit. C'est le plaisir des... Des routes parisiennes, moi je viens de me vautrer là, je lui ai parlé du trou dans lequel on vient de, de, de risquer de se vautrer, il m'a dit pareil, il a failli tomber. Un plaisir cette région. Et puis là, tu sais pas contre qui te plaindre. La moto a l'air intacte, lui ça va aussi. Mais dans ces cas là, ouais, tu, tu sais pas contre qui te plaindre. La voiture derrière elle lui a dit porte plainte, mais là qui a dit contre qui quoi. Il, voulait appeler, il veut appeler la police pour faire constater. En même temps, du coup, il a bougé la, la barre là, en au caoutchouc. Enfin... Tu vois, ça, c'est un truc que... On va parler un peu, on est un peu dans la confidence, mais. C'est un truc que j'essaie d'expliquer à ma mère qui se fait un sang d'encre. Vu euh... que je suis motard, ce que je comprends, je ne vais pas l'accabler. Mais c'est que, par exemple, quand on regarde le moto GP qui vont à 300 km/h et que. Le mec chute, ça, va perdre la vitesse. En fait, les mecs à 300 km heure, ils chutent, ils glissent, il y a un airbag, ils se font un poignet, mais ils tapent rien, tu vois. Ils glissent, ils glissent, ils finissent dans les graviers, voilà, ils se font une cheville et puis on n'en parle plus. Alors qu'ici, tu chutes, tu tapes une roue, un banc, un truc de plot de béton, de machin, t'es sûr d'y passer, en fait. C'est plus ça, là. C'est plus ça, là. La difficulté et le risque dans Paris, c'est pas tellement la vitesse, tu peux pas aller vite. C'est tout l'environnement urbain, quoi. Allez par contre faut y aller hein Oh immonde 205 corbières. J'adore Imagine la même chose ce produit là là Sur les routes on va à 70 comme ça Voilà bon, tu meurs hein. Tu fais un soleil par-dessus de ta moto déjà elle a explosé T'as une chance sur deux de te la reprendre sur toi Et là tu fais une chute euh, là, tu meurs hein. Laisse tomber hein follant pur et le plaisir oh, trop bien hein, 24 heures en moto faut que j'y aille je suis un d'eau là par contre j'ai fait le mariole je l'ai pas vu venir celle là est ce que y a d'eau des rois Oh, fou malade hein. finir la semaine sur un petit fail et, et presque un petit carambolage, c'est pas mal. Bon bah écoute, merci d'être resté jusqu'au bout. Je te souhaite un bon matin, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end selon quand tu regardes. Euh, ceux qui étaient là pour l'accident, bande de voyeuristes, euh, j'ai même pas fait exprès de la mettre à la fin de la vidéo. C'est que c'est même pas watch time ou quoi, c'est juste que ça s'est passé en fin de semaine. Donc. Les conspirationnistes, là, commencez pas à m'accuser de nanani nananan. Nan. Bref, à la prochaine.